Deleuze présente Super Plus, plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique NutriBoost. Vous êtes Super Plus Alors vous bénéficiez toujours d'une réduction de 10% sur une large gamme de produits frais avec un NutriScore A ou B et ce à partir de 99 euros d'achat le mois précédent. En plus, il n'y a plus de montant limite. Ça veut dire que vous profitez d'une réduction de 10% sur des fruits et légumes, de la viande, du poisson, des produits laitiers, de la charcuterie, des plats préparés et du pain. Et ce, à chaque fois que vous faites vos courses. Et vous verrez immédiatement la différence sur votre ticket. Vous voulez savoir si vous bénéficiez de la réduction NutriBoost et combien vous économisez exactement Alors ouvrez l'application MyDeLez et cliquez sur Nutri en bas. Vous y obtiendrez une mise à jour du montant de vos achats et saurez si vous êtes à 99 euros ou pas encore. Faites défiler l'écran et découvrez le montant que vous avez économisé jusqu'à présent grâce à la réduction NutriBoost. Pour vous aider à économiser, dans nos magasins, nous avons aussi placé des étiquettes de prix à côté de tous les produits frais sur lesquels vous profitez d'une réduction. Ils indiquent le prix normal et le prix avec la réduction NutriBoost. Pratique, n'est-ce pas Pour en profiter, il n'y a rien à faire. Scannez votre carte ou votre application en magasin et tout se fera automatiquement, voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur comment faire pour payer moins et manger mieux grâce à Super Plus.